Bonjour, bienvenue dans l'au-delà des histoires qui ne se racontent pas. J'ai envie de vous raconter comment tout ça a commencé à partir de l'expansion de mes capacités euh, au tout début. Donc, euh, faut savoir que mon frère était encore en vie. Euh, J'ai subi un grave traumatisme et j'étais dans... Dans, dans une autre dimension, je commençais à rentrer dans une autre dimension. Petit à petit, ça devenait plus clair dans l'autre dimension. Euh, il m'envoyait des messages. Par exemple, un soir, mon frère est venu avec son ami à la maison et il, avait, il y avait un sac plastique dans ma chambre où il était écrit « Énergie ». Et en lisant Énergie sur le sac plastique, euh, j'ai reçu un message d'un esprit qui m'a dit, maîtrise les énergies. C'est déjà ça. Euh, et puis, il euh, y avait aussi le meilleur ami de mon frère, euh, qui est en fait un de mes âmes sœurs. Euh, pourquoi je dis ça, parce que j'ai rêvé de lui avant de le rencontrer donc c'est à dire que pendant un de mes rêves j'ai dessiné un visage d'homme et le lendemain mon frère m'invite euh, dans une soirée et à cette soirée là son meilleur ami était invité donc euh, je me prépare chez mon père pour la soirée mon frère se prépare aussi et euh, en montant dans la voiture de son ami, c'est comme si je le connaissais, comme si je l'avais déjà vu, comme si je le... Enfin, voilà quoi. Et je lui ai dit, je te connaissais avant de te connaître. Et il est resté un peu stupéfait. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Enfin, bref, je le connaissais autrement, mais je ne le connaissais pas physiquement quand même. Il est resté un peu stupéfait il m'a dit, ah bon Enfin bref, voilà, c'est un détail. Puis, il euh, y a eu cette fois aussi où euh, je ne savais pas où dormir. Cette maison où je suis à l'heure actuelle euh, regorge de mauvais souvenirs et regorgeait encore plus de mauvais souvenirs avant parce que rien n'était nettoyé, rien n'était rénové, rien n'était... Euh, nettoyer éner énergétiquement et je ne savais pas où dormir. Donc pendant la nuit, j'arrivais pas à trouver le sommeil. Je me couchais dans mon lit, je me couchais dans les fauteuils, je me couchais près de ma mère et le seul endroit où je me sentais en sécurité, c'était près de ma mère. Euh, donc je dormais tous les soirs avec ma mère. Et un soir, je décide quand même de prendre mes responsabilités et de dormir dans ma chambre. Et puis, j'entends un esprit me dire « Allume une bougie pour Dieu Qu ». Étant, étant semi-croyante à ce moment-là, je regarde dans la maison pour voir s'il n'y a pas une bougie quelque part qui traîne. Je tombe sur une bougie, je la prends, je l'allume. C'était le soir, donc j'allais m'endormir. Je lis un bouquin pour m'endormir et je m'endors. Et puis, soudainement, juste avant que la fin de la bougie ne s'éteigne, je me réveille. Et je vois cette ombre capuchonnée euh, devant moi qui me demande ce que je voudrais le plus dans ma vie. Je réponds un peu au hasard, euh, avoir de l'argent, euh, avoir... avoir euh, av connaître l'amour de ma vie, euh, tout des trucs comme ça. Sans savoir qui sont ces sept esprits. Et ces sept esprits étaient quand même sombres et pas mal sombres. Et ils étaient encapuchonnés euh, avec des longues toches, comme ça. Ce que j'ai un peu assimilé aux esprits malveillants de la franc-maçonnerie. Donc voilà. Euh, ensuite... Euh, dans ce rêve-là, il y a une espèce de jalousie refoulée qui est remontée. Et par mes gardes, j'ai souhaité la mort de mon frère. Euh... Et je me suis vite rattrapée en disant non, non, non, non, je veux de l'argent, je, je veux connaître l'amour de ma vie, etc., etc., etc. J'ai pas eu peur, j'ai regardé ces sept esprits droit dans les yeux, je leur ai demandé de montrer leur visage. Ils sont restés stoïques, comme pas d'eux. Donc je me dis tant pis, je me rendors, on verra bien ce qui va se passer. Et pendant les mois qui ont suivi, les esprits de lumière n'ont pas arrêté de me dire « Va près de ton frère, il est en danger, il va mourir. Va près de ton frère, il est en danger, il va mourir. » Je croyais pas tout ça à l'époque. C'était quand même en 2008, donc il y a plus de 10 ans d'ici. Je ne croyais pas à tout ça, je ne croyais pas que j'étais médium, je ne croyais pas que j'étais spirit je ne croyais pas que c'était possible qu'un jour je sois spirit je ne croyais pas qu'un jour ce soit possible que je rentre en contact avec des anges, ou que je voie les anges carrément. Euh, je ne croyais pas en tout ça. J'avais 18 ans, j'étais encore jeune dans ma tête. Et... Et les choses ont fait que pour moi, la vie, c'était mes trop boulot de dos. Et ça, ça s'arrêtait là jusqu'à la fin de la vie. Et euh, je croisais les doigts pour mourir le plus tôt possible. Quoi qu'il quoi qu en soit, ces esprits, les esprits de lumière me disaient tout le temps, va près de ton frère, va près de ton frère. J'essayais d'aller près de mon frère, mais je me sentais mal. Parce que les énergies c'est mon père étaient un peu euh, piquantes, un peu... Euh, euh, un peu malsaine pas, pas dans le bon ordre il enfin, y, avait, y, avait, y, avait, y avait des dissonances dans l'énergie de la maison aussi donc je ne savais pas tout le temps dormir là non plus un jour je vois mon frère boire une bouteille d'eau entière d'un litre et demi et j'avais soif aussi et je le vois monter avec cette bouteille d'eau et je le suis cinq minutes après et quand je suis arrivée dans sa chambre il dormait à point fermé il était dans le noir et je cherchais cette bouteille d'eau parce que j'avais soif aussi et que c'était la dernière. Donc je cherche cette bouteille d'eau et tout ce que je vois, c'est une bouteille vide. Et dans ma tête, mon intuition m'a parlé en me disant euh, « il s'est purifié ». Et je repense à ces esprits qui me disent « il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir ». Et d'un côté, le fait que j'entende ou que je perçoive qu'il se soit purifié m'a soulagé. Donc, je me dis et je, je percevais bien que quelque chose était en train de se préparer, mais je ne pouvais pas définir quoi. Et donc, euh, je redescends, j'écoute mes parents, mes parents parlent ensemble, etc. Euh, et puis, je me mets dans le fond de la pièce parce que j'ai envie de rentrer, j'ai pas envie de rester, de rester dans ces énergies. Et c'est comme s'il y avait un rideau qui était en train de se mettre entre mes parents et moi pendant qu'ils discutaient. Je ne percevais plus les couleurs comme je les vois maintenant. Elles étaient jaunes, orangées comme ça. Et je vois mes parents discuter. Et il y a un esprit qui me dit, un jour, ils seront de nouveau d'accord. Je reçois ça comme message, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne je, je, je sais pas donner de mots sur ce que je vis et sur ce que je ressens donc je reste mutique je reste dans un silence etc les seules choses que je démontre c'est par des gestes donc soit je vois ça je reçois ça comme message euh, finalement on finit par rentrer à la maison et euh, et quand on est rentré à la maison j'ai voulu donc dormir dans ma chambre euh, et puis, après, le, après avoir vu cet esprit noir, euh, je descends, enfin, je n'ai pas, pas vraiment eu peur, mais il me semblait que j'avais fait un cauchemar, un truc comme ça, quelque, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, je veux descendre pour aller près de ma mère en pleine nuit. Et là, j'étais devant sa porte, j'attendais qu'elle se réveille. Elle s'est réveillée, mais elle avait les yeux rouges, les yeux, elle, avait la pupille, elle avait la pupille blanche. Mais, enfin, elle avait le blanc de l'œil mais la pupille était rouge rouge, vif et lumineuse et elle me dit remonte tout de suite te coucher <rire> j'ai eu peur je me suis dit ok là je suis face à un démon je vais peut-être pas trop chatouiller euh, le démon donc je suis remontée me coucher et c'est un peu toutes des anecdotes comme ça qui se sont produites quand je prenais pas mes médicaments c'était au tout, tout, tout début que ça a commencé, donc j'étais face au monde angélique, j'étais face au monde des esprits malveillants, euh, des esprits tout court, et je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas comment allier les deux, je ne savais pas comment revenir dans la matérialité parce que j'étais complètement désancrée, euh, et, euh, et il fallait que je trouve une solution, quoi. Donc petit à petit, mes parents m'ont emmenée vers la psychiatrie et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre un chemin, à suivre un rituel, euh, à suivre un cheminement de compréhension, d'analyse et d'observation de moi-même dans ce que je vivais et en clair, je me suis faite toute seule.